Bon. Tu payes maintenant là. Vraiment, c'est chaud. Comment ouais. ouais, tu jettes ton Vraiment, mon en entreprise maintenant s'est chutée complètement. Ah. J'ai eu des problèmes avec mon entreprise. Ah. Vraiment, c'est difficile. Tu as su suis... C'est difficile. Ah, C'est avec... difficile. Problème mais... avec. Vraiment. Je... Ce que je suis fait dans cette maison. Ah. Vraiment. Je... Avec tout ça là. Je... <rire> Justement, je vais me mettre devant quelque chose. Et quels enfants là Je ne sais pas. faites de mes enfants vraiment. C'est bon, mais je ne comprends plus rien. Hey, n'as pas Eh, je suis fatigué. Toi-même Je suis fatigué. il ne peut pas terminer quelqu'un. Il pas c'est des C'est ce tu Oui Tu vois, à maman. À mon maquillage, Blowéli. Donc, ça va Qui est ton ça va Ah, donc ça va, oui, mais là, tu dis. Tu parles à ton nom, ça va Mais tu fais quoi dedans Mais je suis en train de me maquiller. Tu vas Maquiller? On ne sait jamais, mon âme, peut venir à tout moment. Alors, ben, non vais me sortir là-bas. Oui, coucou, il y a moi. Alors, moi, je vais. Allez, tu sais quoi, il Tu. me t'y as à assois-toi. On a venu, on c'est Toi, tu prends tout ton temps pour te maquiller dans la tente. Et toi, même là, comment tu. Ok, je vous écoute. Non, mais c'est tel, hein. Il y a le virus contaminé, ouais mais. Le funéruble. parlez moi, parlez Le funéruble, gaga. Et Mais par jour, y a quoi? Oh, ouais, ouais, on est on les mouillés. Je vous écoute. J'ai de le temps. Attends, attends. Tu penses que ben, ben, ben, ben. Tu vois? C'est fatigant quoi. Tu vois ça avec moi? Est-ce que c'est normal? On le l'entendre même face à dans la maison. À 35 ans déjà, tu n'as même pas poulet. Tu vois dans quelle vie tu as mis mes enfants? C'est normal. C'est normal, je suis d'accord parce que quoi Il faut qu'il te présente au moins quelqu'un que tu saches que oui si tu vois des autres dans la ville. Ce qu'ils font dans la vie, non Tes enfants Mais les gens me racontent tout ça Avec d'abord des habillements que je ne sais même pas comment Mais je t'explique Mais tu vois comment mon garçon est né, comment tu vois, tu vois comment il est Et je ne sais même pas, je ne sais pas, lui il a vieilli plus que toi parce que j'ai vu ça je sur devenu blanc. Donc sur mes enfants, appelle moi mes enfants même, faut, faut, faut, faut aller chercher tes enfants Appelle moi mes enfants C'est mieux Lélé Mina Tu vas te lever et aller les chercher Te lever tu, vois, tu vois tu vois mon gâteau et tu vois dans quelle ville est oui. oui. oui. Tu vois dans quelle ville est Je suis fatiguée. Tu vois Moua. Moua. Tu, tu vois ça avec toi Attends. Non mais ça va très loin. Ça va ah. Ah, bon Mais ça va très loin ça. Mon nom, ça bah ah, tu vois, tu vois mon garçon voir. Tu vois l'unique garçon que j'ai Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. En... Tu vois l'unique garçon que j'ai, tu vois là-dedans. Dans quelle ville est ah non, je vais... oh, Attends, je te, je te rappelle là, je, je suis à une rencontre familiale, tu, tu vois. Oui, <coughs> ouais, tout à l'heure. D'accord. L'idée de la famille, là. là. Attends, tu sont mes là je suis marché je comme oh, toi. Là. Pas Attends. Tu, qui te dit <coughs> ce truc là J'en veux aussi! C'est quoi? moi, vous allez faire ça? Je pas, papa, je pas, pas. Non, ça va! C'est quoi? Après, tu veux joues à votre papa, non? C'est calme-toi! Calme-toi! Abyss! Non, mais je suis fatigué, je suis dépassé dans la maison Tu es sûr que ce sont tes enfants? Mais ce sont mes enfants! Qu'il n'y a pas erreur là, à l'hôpital là! Ils ont changé! Quel horreur! Ça, c'est des produits qui sont déjà gâtés! Tu dis là? Oui, Montre okay, attention, on ne dépasse pas les limites. Tu vois la posture? Montre attention, mes enfants Vous savez les limites. Tu savais quoi? Montre attention, on ne dépasse pas les limites. Moi je te dis en fait une petite chose que j'ai. Non, attends, je te dis euh, un truc, papa. Si te plaît, je te dis un truc, papa. Et a qui le voit? Y a des idiots. te plaît, pardon, oncle ou quoi, je ne sais pas. Attends, attends ça avec quel chourien? Je t'en prie, va demander à Willi le Goba. Excuse-moi, je veux te dire un truc rapide. Tu sais? On nous a dit pardon, je t'en prie. On nous a toujours appris que un cochon ne peut pas dire à un mouton que sa coupe elle est sale. Tu dis ça ton Je vous en prie. Ça, ton je vous en prie. Ça, je vous en prie. <tousse> hey, Vraiment, Je suis dépassé dans la maison. 16 ans. <tousse> <tousse> Vous ne comprenez rien. Vous pensez que le monde est comme ça, ouvert comme ça, ou à vous jeter dedans comme si c'était de l'eau. Hmm? Hein? D'abord, j'ai envie à parler avec vos papas. Ce que vous fréquentez là, on veut les voir. Ah. Les amis que vous avez envie Et vous ne pouvez pas rester tranquille Au moins on saura que oui Les certaines personnes on, on veut les voir C'est tout Parce que je sais que suis pas votre oncle. Non, alors moi Bimou Tu as tout eh. dit Vraiment Tu vois l'unique garçon que j'ai hein? L'unique garçon que j'ai Mais je ce qu'on est venu Il est devenu femme Je oh. de n'aime pas certaines choses Tu m'appelles devant mes soeurs Tu me respectes tu me respectes. T'es mon père d'accord. Je n'en dis qu'on vient pas, mais tu me respectes. Sincèrement que Sinon, prochainement, tu m'appelles, sais, si si si tu ne me verras plus. Ah, Mais quand t'arrêtes tes bêtises là, hein, t'arrêtes tes bêtises avec moi. Non, mais t'as non Doucement, doucement, doucement. T'arrêtes de me dire ça. Je vais me parlez, moi. Franchement. Constilla de la. Merci, merci. Tu sourie en dos. Tu remercie seulement. Tu ne Attendez, attendez. Merci. S'il vous plaît, attendez. Mon neveu. ma nièce, C'est que je suis d'accord avec vous. Parce que je suis aussi de votre génération. Merci donc. grand. Tu vois. Il est de l'origine. Mais tu, tu pas. Je suis d'accord avec ton père, Parce que oui. on va pas à va quoi de Agbonwa. Agbonwa. Tu te tais. Allons toi. Parce que je tellement. suis d'accord avec lui Du coup, je voudrais que vous m'amenez Ce, en quelque sorte, vos amis D'accord, quand on a compris On les pas. Non, vous amenez vos amis, amis. Vous oui. voulez voir nos amis, non Oui On va les amener oui. pas, à tout Tu m'en Papa, On va voir ton ami Papa. aussi Ah tout ben, c'est pour ça, tu m'as fait un depuis très Papa. longtemps Je vous ai fait venir Il n'y a pas Papa. de souci, c'est très Je te tourne, je vais mon ami Je vais amener mon chéri non, vous connaissez euh, <rires> le l'exemple de Davido Je veux je le découvrir. voir, je veux le voir, mon bébé, je peux l'amener. Je, je, je veux, tu le veux le voir. Je peux partir, moi Je peux partir Oui, c'est fini. Ok, super. Tu as dit qu'il n'y a pas de poisons Mais il monde. Tu as dit qu'il n'y a pas de poisons dans le monde. Tu nous aider. Il n'y a pas de poisons dans le monde. Je ne veux pas beaucoup parler. Ils vont commencer pas m'introduire encore. Je ne veux pas beaucoup parler. Je demander qui nous amène. Mais ça fait problème. Là, rien, là, rien, mais où est Mina là. Où est Mina depuis Patientez-vous oh, à ce moment Tu mais savais quoi Moi j'ai euh... vraiment à faire. Moi j'ai à faire. Oh, j'ai demandé là. de, de m'amener vos amis non oh. mais, mais tu, moi Je suis, suis là, là Je, je suis là Tu es avec qui Mon mari Oh putain Mina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 Ah, je suis mon chérie, moi. Ouais. C'est mon bébé à moi. Ouais. Tu euh. es dans film ou bien c'est la réalité que je vois Et je t'avais dit oh. lors de la première réunion que tu n'es ouais. pas bien placé pour ça. Mais là mm. Mais dit lui c'est un homme, mais comment tu peux dire que... Tu veux que euh. chacun de mon tes frère, enfants, viennent avec leur mais mais ce, amis. c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'avais demandé Mon chéri, t'inquiète aussi ah, ah t'inquiète. mais on n'est pas en Europe ici ah, mais je, moi je me crois partout, je suis sur toutes les planètes je pense que, je pense que je suis la seule personne qui a amené quelqu'un de prison ah, oui, tu pas dit papa, je te présente mon mari oui. lui il est quoi lui c'est mon mari ton mari oui, oui bonsoir, mais tu, tu, as, tu as quel âge, donc tu as 17 heures <rires> mais, mais Lili, bientôt tu vas fermer 34 ans, tu, tu as 17 heures Papa, ça ne te plaît pas Je prends mon mari et je rentre chez moi. Alors, Mon Lily. Lili, Lili, Lili. Lili, Lili. Lili. Tôt, mais est-ce que oui. tu peux un peu attendre Est-ce que tu te regardes Non, mais tu Lily. tu Lily. Ah, c'est pas bien. Regarde-toi et ton grand-frère. Lili, Lili, ce qu'il est, qui va pas pour toi. Ah, bon, écoute écoute Marie. écoute eh? prochainement écoutez s'il vous plaît adora, oui, vous devez, je vous devrais je vous devrais comprendre prochainement ne m'appelle plus grand frère tu as combien de filles mais j'ai deux de filles et combien d'garçons et garçons tu es le garce la... d'aujourd'hui dis-toi que tu as trois filles écoute-moi bien écoute-moi bien écoute-moi bien à partir d'aujourd'hui dis-toi que t'as trois filles t'as compris là dis-toi tu ne parles Dis-moi Il faut Non, non, j'ai envie de me dis hey, le me... plus... Écoute, ne me dis plus il, s'il te plaît. Non, non, non, non, non, non. non. non. Ne me dis plus il. Prochainement, c'est le même parti. Je Jacques. Mais rappelle-toi que c'est le seul but garçon qui va garder la maison. C'est le but garçon qui va garder la maison. Grand frère, grand frère, entre. Prenez votre... D'abord, je m'appelle Timélie. Je Je m'appelle Virginie. Je m'appelle Virginie. Je m'appelle la VIRGINIE bébé. je m'appelle comme la Virginopité. Tu Je Tu on je... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me dis. Je te dis papa. Si tu veux que je te respecte, c'est Virginie. Je m'appelle. On peut pas Moi, je, je, je suis, je vous je s'il je Allez, y Vous avez d'autres personnes parce qu'on sait que vous êtes des maïtiens, vous parlez trop, mais maintenant c'est bon. Et hey, Lily, hum? je peux, je peux rester trop te parler parce que je sais que tu peux me chiffrer. Donc, j'étais plus de tout, mais il y hum? a de gros niveau, vite, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, 17 ans. Et toi, quel âge? trente ans. 34 ans? Oui. à mon a là. ce Il y a Attends, ce que je n'ai pas compris... Regarde, y a Attendez, attendez, attendez! Attendez, attendez! Ce que je n'ai pas compris chez vous deux, c'est parce que mon mari, mon adorable et tendre mari a 17 ans que vous vous chialez comme ça. Mais tu es ton enfant! Je suis désolée, attendez. Là où il est maintenant? Son oui. père, oui. Son père dans le combat. Et, un euh. Et si il est un milliardaire. Son père est un milliardaire. Et s'il meurt, euh. il a l'unique hérité. Euh. L'unique fille de ton papa. Et ton sa femme, je hum. deviens en même temps une femme, moi. Un milliardaire. Si tu as besoin d'être là, pour que ton au tombé dans la famille partie là, je peux t'aider. Ah, ça c'est mon papa. Je peux t'aider ma fille. Donc, oncle, tu me fermes ce que tu as comme bouche Non, non, non, non, non, ma fille, calme-toi, calme-toi, ce que ton papa a là, c'est petit c'est grand. Ça, maintenant, c'est mon oncle. Ça, maintenant, c'est mon oncle. Tu as le nom de ton là. Je c'est Tu as la photo Tu la photo de Ok, Nina. Oui, mon oncle. Et tu peux nous présenter ton ami Ok, tu nous avais dit que c'est le cousin de Davido, non Oui, mon oncle, c'est lui. Ok, c'est bien. Monsieur, ça va Monsieur, ça va. Mais Davido, il est à Dubaï, il est au Nigeria. Non, non, non, il est en France, actuellement. Ah non, sinon, on le voit seulement à la télé. C'est le frère, moi, je le vois tous les jours. Il faut David Davido, on va convenir avec lui en ville. À côté nous, les gens vont nous voir problème sérieux ça Ah bon Donc tu connais Chioma Bien sûr la femme de David j'étais avec elle Ah c'est bien Il était ah, tout tu il tu tu tu tu Il tu tu tu C'est bien pour. Attends, attends, attends, tu tu te dire un truc. tu tu tu c'est tu, tu veux laisser quoi comme héritage pour que je, je, je, je, je sois fier de ton enfant? Mais tu veux me laisser quoi comme héritage mais mon Écoute, es la seule personne, tu as déjà remis les papiers à la banque, tu as fait des prêts, tu n'aimais pas en mesure de paix avant de partir. Écoute, ah, cool. cool. cool. cool. si cool. de merde, je te dis ceci. Si tu ne te respectes pas, c'est le père qui renie l'enfant, mais moi je te renie. Écoute oh, tu n'as pas de fierté pour moi merde Tu me laisses quoi regarde moi Tu une tête de coute c'est bon, c'est bon Ça doit se fêter Non On de le coup, Tu as Le Ok, l'homme! Va me chercher le vin Ok. oublié c'est toi ça qui te tu vas? Tu okay. es là? S'il te plaît, vous prenez de l'alcool? Suis... Non, suis... On pas Non, il faut pointer. Je pas trop l'alcool. Non, il faut pointer, il faut pointer mon Il faut Alors, C'est l'ombre là. Oui, oui. Mais... Laisse tranquille. Je suis venu ici à cause d'elle. Ah bon? Oui. Oui mais. Monsieur, je suis veux... venu pour elle. Tu es venu, mais c'est lui tenter. Hey! Comment ça? Hey, Alors, hey, hey, habitué. C'est la partie que j'attends c'est ça. Hey! elle est? Tu Mais tu peux yeah. faire ça, ma fille? Hey! hey. non, non mais comme c'est la partie de film que j'adore, c'est ça? Je C'est quoi? Non, non, non! C'est ça! Non, non! Non, non! Non, non! Non, non! Mais tu as quoi? pas. Mais elle a maladie. Tu fais la trucs comme les des Mon cousin David! Mais ça? Comment tu peux faire ça? Je vis avec David Chioma. Je vois Whisky. Oui. Mais je ne peux pas circuler avec un C'est animé. C'est ça. ma fille, tout moment. Ah hey. hey, hey, hey. oh, oui hey, oh, Ah oui oui Ah oui oui oui oui fais oui Ah le ah, hey, hey, eh, <coughs> <pitié. Isuru, coughs> Tu oui, oui Lili va mourir là. On va prendre l'argent là pour t'envoyer à Dubaï, tu lui en fais ça. Tu vois, ne fait plus que à haut. ça. On là ça. On va ça. On On On va On On Je ne sais pas, assez, moi pas. pas bon, on la euh. Comment on va? Comment eh, eh, e, tu... <gutes> ah. oui, oui. oh, je ne pas. Non, il n'a boire, je profiter de la à la la de la la de Tu de la maison. Ah? est Chef me C'est la façon. Hein. Il ne boit rien, il ne, il voit rien. ne, il ne boit rien. Il ne touche pas l'alcool. Mm. Mm. Il ne touche pas l'alcool. Bon, il ne oui. touche pas l'alcool. Ah, C'est ah, bon. C'est bon. C'est C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est C'est et on y a on y a continué y aller, mmh, nous, nous, nous, nous ah, mmh. tu vois tu tu vois les agriculteurs là ça veux oh, bon bon bah, bon office ça vient bon bon office bon ce qu'on va faire allez allons-y on y va je me retrouve pas au deuxième portable mais y a nos filles ouais en place, en plage plage et en casse je me retrouve pas au deuxième portable tu parles de quel téléphone au deuxième portable là non mais c'était là. Non, non, non. Oh, je te fouillais à la À la nuit à toi, non est mais qui a pris le téléphone entre hein, eh? vous les deux? Hein? Écoute, toi chérie. Qui a pris lui? le téléphone? Mon deuxième poteau. pas vous parler, vous, vous, vous Non mais c'est lui C'est lui qui a pris le téléphone. C'est lui. Mais le poteau était là Le téléphone était là, non? Attendez, oui, oui. c'est lui qui a pris le téléphone. Attendez, attendez, vous dites que moi, mon chéri, vous voulez. téléphone mais c'est lui qui a pris le téléphone. Attendez, entre nous, qui peut prendre, à n'y pas lui. Oui, il n'y a pas le Parce peut que quoi Parce que, au fait, vous savez quoi Oui. Depuis, vous étiez en train de chialer. Et c'est. Mais quand tu parles avec. Ah, comme écoutez, ça je, pas, je pas, vous. Et je te parle C'est ça, ne te plaît pas là Tu. Tu comprends Tu j'ai tout à l'heure, oui, le papa. Et son papa a l'argent. Et donc, et déjà, tu te vois déjà mignon. Oui, milliard. bien sûr. Ok. Et lui, c'est le cousin de David. Bien sûr, moi, je suis déjà. Écoutez, vous... écoutez, si mes soeurs se marient avec des milliardaires, c'est ma fierté. Mais moi, je n'ai pas voulu faire la publicité de mon chéri. Celui que vous voyez comme ça ici. Si. Oui, écoutez bien, je vous le dis. Écoutez bien. La fortune, même si on réunit la fortune de son toi, disant pépé, un comaï, cousin de Davidot vous ne même pas à la cheville de mon chéri Vous ne le connaissez pas le téléphone Écoutez, téléphone, il n'est pas un téléphone On ne veut pas ça, j'attends de téléphone il ne sort jamais, mais son téléphone C'est propre téléphone, à lui, ça, c'est son téléphone d'affaires C'est propre téléphone, il a pris spécialement quelqu'un à la maison qui lui décroche les appels et qui Écoutez, je vais vous dire le numéro, c'est ton. C'est le téléphone pour qui C'est mon pote. Il n'y a pas de souci et tu dis que c'est mon chéri. Oui. Bah, T'inquiète. C'est sur ce silencieux Non. Ok. Tu peux Mais donner comment le numéro. Le téléphone vient oui. avec lui, il va vous rappeler. Je vous en prie, je vous en prie. Vous donnez le numéro. Yo, vous donnez le numéro. Vous donnez le numéro. Écoutez, depuis, personne n'a bougé d'ici. Non, personne. Vous êtes d'accord, non Oui. Mais attendez, calmez-vous. Tu connais pas mon numéro aujourd'hui Ok, donnez le numéro. Tu connais pas mon numéro aujourd'hui En quoi lui, c'est qui peut, qu peut prendre le téléphone. Ah, donc, Mais lui, c'est... C'est le cousin de Davido. Mais lui, c'est... C'est héritage. Donc, il a une place de héritage. Hein? tu vois ça? Et tu peux m'appeler mon numéro. Ok. Tu peux prendre mon numéro, appelle le numéro. Ok, s'il vous plaît. Donnez, donne le le Je vais te donner encore mon numéro. Eh, tout s'il te plaît. Tu donnes le numéro, j'appelle. Hein? Mon numéro est chez toi, appelle le numéro. Écoute, non tu vas non, où Tu va partir pas Tu on Il va où Tu donnes le numéro j'appelle. On tu donnes le numéro tu donnes le numéro j'appelle. OK. tu, Alors, tu, tu donnes le numéro. 69. T'es comme ça. Non, c'est toi, toi. toi. On verra. Il va faire sortir ça. Il y a le voleur. C'est le c'est le voleur comme ça. Eh hein? mmh. Oui, oui, oui. Voilà, mais il leur veut me venir mais on est. Il est comme ça. Et tu Le Mais sonne où là Ça sonne où le le Pourquoi Moi, est ici, hein, mon chéri et on est là. Ça, ça sonne là-bas. Là là là. là, là là-bas. Mais cherchez-moi bon, le portable, là. Ah, non, mais ça oui, sonne là-bas. Mais ça sonne où Non, là, là. Mais pourquoi il fait coucou Ça le sonne. Vol. ah ah. C'est quoi Bien. Quoi, Davido C'est qui as pris le téléphone Non, non, non comme il y avait beaucoup de portables sur la table, je pensais que c'était le mien. Ah. C'est le cousin de David. David, je Tu pensais que c'était le tien. Donc tu es un voleur. Non, si tu es un voleur. On peut plus se tromper dans votre famille. Alors, on peut plus se tromper. Donc, si je comprends bien, tu t'es trompé. Ton téléphone à toi est où? C'est où, c'est où ton téléphone à toi? Hein? C'est où ton téléphone à toi? Rien, hein? c'est un voleur professionnel. le hein. ben, Why? Ça. Why? Ben, ben, me touch, touch me, touch me. Attends, attends. s'il te plaît chérie. Donc tu savais pertinemment, tu avais mis ton téléphone. Mais là, tu te disais que tu t'es trompé et tout. Maintenant, en haut et en bas. Ah Quel problème En haut et en bas, c'est comme Zébaïdokan Zékraïdobo. Oh Vous animé d'abord. Ah la Putain, donc c'est comme. C'est comme Ibé, c'est bon papa. Donc, oui, des T'es un voleur, toi. Mais un, un voleur professionnel. Professionnel, à voleur. Ah. Et, et, et, et prendre quelque chose. C'est pas la même chose. Ah Moi, j'ai une petite carte à moi je peux voler pour ta pied non Mais tout à l'heure c'est toi qui faisais son éloge et qui... Je pensais que c'était vraiment oh. le cousin de l'année. Mais quand j'ai parlé de là. tu as demandé c'est qui Davido. Ah tu Ah alors, suis le frère Tu David. David. C'est celui a le le le a le C'est a le C'est David C'est celui C'est qui le C'est non, non, non, non, non, non, tu es un non, non, frère non, non, un non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, il y a non, non, non, euh, ton non, non, non, non, non, non, Déjà génie, rideler, pas... Non non fais rire, mean, pas, Je m'appelle pas je le dis. Ah, je J'écoute ce que mon chéri oui. me dit. Ah, non non non non. On rentre. Oui Je vous en prie. Je vous en prie. Il s'appelle Marie. dit. écoute je si si tu dit, tu salis la je président ne tu n'es pas voleur. Tu le président de groupe d'Arc. WhatsApp là Moi qui pensais avoir Amsur déjà Amseur. A Choto